Une fois que les, les, tout le monde est d'accord, que l'esquisse est en place, que le, le, chaque planche fonctionne. J'imprime l'esquisse au bon format, donc c'est beaucoup plus grand, en l'occurrence à, à 80% plus grand. Petit à petit, je vais donc redessiner tout trois fois. Le processus euh, du, du travail consiste en gros à poser une première couche de fusain froid, que je fais, euh, c'est de, de déjà dessiner avec le, le, le volume, de, de faire en sorte que le, toute cette matière qui va faire que certaines choses sont dans l'ombre et d'autres dans la lumière, que certaines choses sont proches et d'autres loin, tout ça est déterminé par le, par le fusain, sa concentration et euh, par l'étape où j'estompe tout pour donner euh, ses ces euh, effets d'éclairage donc après je passe à une deuxième couche de euh, fusain mais avec un autre fusain un fusain qui est chaud c'est à dire on, on imagine toujours que le noir c'est du noir mais il y a des noirs froids et des noirs chauds et, et euh, on, voit, on voit la différence parfois dans la, dans la planche entre certaines zones qui ont un seul passe de, de fusain et qui sont un peu plus froids et puis après un premier plan qui va se dégager qui est plus chaud et après, j'étale et je lisse le fusain avec une estampe, une estampe euh, euh, très fine qui s'appelle un tortillon, qui est en fait juste du papier roulé, et qui permet, comme il est, est, très, est très souple, d'arriver à des, à des dégradés euh, très réguliers, des, des effets d'ombre et de lumière qui sont assez, assez subtils. Je me servirai euh, pendant une planche, je dirais d'une petite dizaine de ces estampes, une fois que tout ça est, euh, est terminé, on, on a une planche noire et blanc, mais en fait qui contient toute une gamme de couleurs, si on regarde bien, même si c'est des couleurs et des variantes très très subtiles.